Voilà, alors j'espère que cet arrangement vous a plu. Si vous connaissez pas l'animé Full Metal, je vous conseille de le regarder alors plutôt de le lire le manga parce que je le trouve juste déchire quoi, voilà. La musique est très très belle, la musique originale donc évidemment dans la description, je mets le lien vers la Vraie chanson. Et sinon bah, je tiens à remercier tous les participants qui m'ont aidé à faire cet arrangement. Donc les musiciens, c'est-à-dire Lettice hein, qui a joué du violon magnifiquement. Je vous encourage à voir sa chaîne qui va parler des instruments de musique insolites. C'est très documenté, c'est très sérieux et c'est très intéressant. Donc allez-y vraiment. On a aussi Arthur à la harpe qui fait des covers de harpe. Donc juste trop, trop classe quoi. Et puis aussi Alexis qui a joué le violoncelle que vous avez normalement déjà vu dans une compo précédente. Donc merci encore à lui, vous pouvez le découvrir sur sa chaîne de cover, il fait de la guitare notamment, voilà. Donc je vous remercie tous les trois, vraiment, c'était génial. Et puis bah, je remercie vous, là, les gens qui ont regardé cette petite vidéo, j'espère que ça vous plaira. Sachez qu'il y aura souvent des trucs comme ça euh, maintenant, donc euh, voilà, j'espère que vous êtes euh, emballés comme moi. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine